Donc, je vois qu'il est l'heure, donc il est 10 heures en tout cas de mon côté. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire sur la thématique de la bibliométrie, euh, donc plutôt une initiation à ce que c'est. Je ne sais pas à quel point de votre côté vous êtes familier avec ce sujet-là, donc si vous voulez, vous pouvez me l'indiquer dans le clavardage. Euh, donc, aujourd'hui, vraiment, c'est une initiation euh, au sujet qu'est la bibliométrie, donc on va voir ensemble vraiment les grands enjeux, les grands principes, ce que c'est plus précisément, pour vous faire une espèce de culture générale sur ce que c'est, parce que bon, selon moi, c'est quand même quelque chose d'important à connaître, surtout si on fait de la recherche ou on prévoit en faire dans un, dans un avenir plus ou moins rapproché. Euh, donc, on n'ira pas dans le détail parce que, bon, on pourrait en parler pendant des heures et euh, tomber dans des particularités très complexes de calculs statistiques et tout ça. Euh, donc, ça va être une espèce de survol de ce que c'est pour que vous puissiez au moins comprendre euh, les points importants à, à ce sujet les grandes tendances, les grands enjeux, euh, les quelques controverses qui peuvent avoir lieu par rapport euh, à la bibliométrie. Donc peut-être que je parle chinois lorsque je parle de bibliométrie. Euh, on va définir un peu ce que c'est avant de commencer euh, pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Euh, et puis je me rends compte, avant de faire tout ça, <rire> que je n'ai pas précisé, si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les indiquer dans le Clavardage et je pourrai vous répondre. Euh, vous pouvez aussi me faire signe et prendre la parole si c'est plus pratique pour vous. Je vois qu'on est quand même juste six en tout, donc ça devrait aller, il n'y aura pas trop de cacophonie. Euh, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Euh, mm, mm, mm. Et aussi, vous allez avoir accès sans problème aux documents de présentation qu'on vous enverra au courant de la journée si vous vous êtes inscrit à l'atelier euh, d'aujourd'hui. Alors, la bibliométrie, qu'est-ce que c'est euh, donc, on va dire que c'est une méthode quantitative, donc toutes sortes d'indicateurs statistiques, de chiffres qu'on va utiliser pour essayer de quantifier, voire d'évaluer la recherche. Puis ça, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être de quantifier euh, la recherche d'un chercheur, donc à l'échelle d'un individu, euh, mais aussi à l'échelle d'institutions. Donc, on pourrait essayer d'évaluer, par exemple, euh, la recherche, quantifier la recherche à l'Université de Montréal ou d'un département. Euh, ou encore à plus grande échelle, ça pourrait être à l'échelle de pays, ou euh, toutes sortes d'autres cas de figure, selon ce qu'on va appeler des indicateurs, donc qui sont des espèces de valeurs statistiques euh, qui peuvent être de plusieurs types, comme on va en voir euh, plusieurs, dont les plus fréquents qui vont souvent reposer soit sur le nombre de publications, donc combien par exemple un chercheur a publié d'articles, ou encore, selon le nombre de citations, donc combien de fois, par exemple, un article donné a été cité par d'autres documents. Euh, pour euh, Donc, à ce niveau-là, on va parler souvent d'impact de la recherche, donc combien de fois euh, une recherche a été réutilisée, citée par d'autres. Donc, ce sont un peu les deux familles principales d'indicateurs qu'on va souvent euh, entendre parler. Il en existe toutes sortes d'autres, euh, mais ce sont les deux cas de figure les plus courants. Donc aujourd'hui, vraiment, on va se concentrer sur la bibliométrie, euh, il y a toutes sortes de termes ou de sous-disciplines qui peuvent être reliés à ce concept-là. Donc on parle par exemple parfois d'infométrie, euh, où là on ne va pas nécessairement parler de la recherche plus spécifique, mais de la quantification de l'information en général. Euh, aussi la scientométrie, donc qui est quand même étroitement reliée parce qu'on parle de quantifier la science, donc peut-être pas nécessairement juste les publications, mais la science aussi sur d'autres aspects. La webométrie, un peu de manière similaire, ça va être un peu les mêmes genres de principes, mais plus pour les sites web. Euh, et il y a aussi tout le volet des alt-metrics ou les alternatives metrics, donc ça, on va en parler quelques minutes à la fin, euh, parce que ça peut être intéressant justement par rapport à la bibliométrie. Euh, en gros, c'est toutes sortes de façons alternatives de quantifier euh, la recherche, les publications, euh, parce que comme on va le voir, euh, les indicateurs bibliométriques traditionnels ont certaines limites. C'est un peu pour essayer de pallier à ça que les altmetrics sont apparus. Donc, les, la bibliométrie, qui est quand même un sujet assez polémique, euh, peut-être que vous en avez quelques idées du pourquoi, peut-être que vous avez déjà entendu parler de certains des enjeux qui sont reliés à tout ça. Euh, donc, si je vous explique brièvement, en fait, c'est qu'à l'origine, la bibliométrie, euh, ça a été amené, en fait, donc, euh, la quantification euh, de l'impact des recherches et tout ça euh, pour aider en premier temps les bibliothécaires, par exemple, à sélectionner les revues importantes euh, pour vraiment les aider à choisir quelles sont les revues importantes pour les abonnements des bibliothèques. Donc, pour essayer justement de répondre le plus possible aux besoins de leur communauté de recherche en s'abonnant vraiment aux revues qui ont le plus d'impact, qui sont le plus citées et utilisées par les chercheurs. Donc c'est ça l'idée à la base, vraiment euh, de quantifier dans le fond l'impact des revues pour nous aider à choisir les bons abonnements. Euh, mais au fur et à mesure du temps, cette intention-là de départ s'est euh, trouvé à glisser et l'objet d'études, dans le fond, euh, a carrément été détourné dans le sens où on ne va plus nécessairement seulement évaluer, disons, euh, l'impact d'une revue en tant que telle pour nous aider à choisir quelles sont les plus importantes. On va maintenant évaluer la performance, disons, des chercheurs. Euh, donc, souvent, ces indicateurs bibliométriques-là, le nombre de citations, le nombre d'articles publiés, euh, ça va être important justement pour évaluer le travail d'un chercheur, pour lui octroyer ou non du financement, pour euh, tout ce qui est promotion, euh, reconnaissance par ses pairs. Donc, ça, ça a pris de plus en plus d'importance. Euh, puis, à l'origine, ce n'était pas ça à quoi ça servait. Et euh, ça a toutes sortes de problématiques, comme on le verra aussi, euh, parce que, bon, évidemment, euh, on peut se douter que la quantification, ça ne décrit pas tout. Euh, évaluer, disons, l'impact, euh, par exemple, d'un chercheur, euh, à quel point ses articles ont été cités, ça ne veut pas nécessairement dire que ces articles sont de meilleure qualité. Donc, il y a une espèce de euh, raccourci de pensée qui est fait entre le fait que des publications soient beaucoup citées par d'autres et le fait que ce soit des publications plus importantes. Donc, c'est sûr qu'il y a euh, une certaine vérité là-dedans, mais ce n'est pas à prendre à 100 Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient faire qu'un article est plus cité que d'autres. Euh, on va en aborder quelques-unes. Euh, mais ça pourrait être, par exemple, plusieurs facteurs qui influent justement pour gonfler le nombre de citations qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'article, par exemple, en tant que tel. Euh, par exemple, ça peut être parce que c'est un chercheur qui est super reconnu déjà, donc avec son autorité qui est déjà établie, les gens sont portés à plus réutiliser ses recherches, mais ça ne veut pas dire que sa recherche est nécessairement meilleure dans tous les cas. Euh, ça peut être parce que, par exemple, l'article en question a été publié dans une revue euh, beaucoup plus reconnue. Donc, il y a aussi beaucoup d'effets de réputation qui viennent souvent booster le nombre de citations dans plusieurs cas. Donc, c'est un exemple. <rire> de façon qui peuvent booster un peu artificiellement sans avoir un lien avec la qualité de la recherche, euh, les indicateurs bibliométriques et c'est sans aussi compter toutes les différences entre les disciplines, dépendamment des sujets de recherche que les chercheurs vont traiter, euh, mais ça on va y revenir aussi. Alors, je me suis un petit peu devancée avec ça tout à l'heure, donc les indicateurs principaux, donc on va souvent parler de ceux par rapport au nombre d'articles, donc combien de publications ont été publiées, combien d'articles par un chercheur, une université, un pays, peu importe à quel niveau on examine ça, ou encore l'impact ou à quel point ça a été cité par d'autres documents. Donc, c'est les principaux donc qui sont en rouge, mais on pourrait aussi examiner toutes sortes d'autres choses. Euh, donc, les premiers, souvent, c'est ça va être ceux qui sont les plus faciles à obtenir avec les outils euh, traditionnels. Donc, il y en existe plusieurs, par exemple, Web of Science ou Google Scholar, pour en nommer quelques-uns, mais on va y revenir encore une fois. Les trois autres, ici, euh, sont quand même moins utilisés, euh, un petit peu plus difficiles à obtenir, il faut faire quelques Manif manipulation supplémentaire, puis ce pas tous les outils qui permettent d'obtenir ces valeurs-là, mais on pourrait par exemple essayer de quantifier, essayer d'évaluer le degré de spécialisation euh, d'une université par rapport à un sujet de recherche quelconque, euh, ou encore l'interdisciplinarité, ou encore les pratiques de collaboration euh, entre institutions ou entre pays. Donc, Ce sont aussi d'autres euh, exemples d'indicateurs bibliométriques qu'on peut utiliser, euh, mais ceux-là sont plus compliqués à obtenir euh, et on va surtout entendre parler des nombres d'articles et des citations. Alors, juste un très bref historique, on n'entrera pas trop dans le détail par rapport à ça. Euh, donc, étonnamment, donc c'est ça, la bibliométrie, en fait, ça ne date pas d'hier. Donc, on voit que ça commence à émerger, ce principe-là, dès euh, 1934. Euh, mais c'est surtout avec l'arrivée du Science Citation Index euh, et de, du fameux facteur d'impact, ou impact factor, donc pour euh, classifier, dans le fond, les revues, selon justement le nombre moyen de citations qu'elles vont recevoir parmi leurs articles, donc ça on va y revenir, qui ont amené éventuellement, donc ces deux-là ces deux ensemble sont en fait les ancêtres euh, de Web of Science, qui est vraiment euh, un joueur clé dans tout ce qui est bibliométrie, donc qui est vraiment, euh, je dirais, la base de données la plus connue pour obtenir ce genre euh, d'indicateurs statistiques là euh, mais bon, euh, Web of Science, c'est bien beau, mais ce n'est ne, pas le seul acteur important en jeu, euh, éventuellement avec l'arrivée la, de Google et un petit peu après de Google Scholar, donc qui est un peu la subdivision euh, de Google, mais spécifiquement pour euh, les documents académiques, les articles, etc., euh, Google Scholar, donc, qui lui était gratuit comparativement à Web of Science, qui est sous abonnement, donc qui coûte très cher justement aux universités. Euh, Google Scholar qui était gratuit et qui permet aussi d'obtenir certaines données de citation, euh, entre autres, donc une autre figure euh, très importante à ce niveau-là. Et ensuite, bon euh, l'arrivée du H-Index ou Index H, donc ça, on va y revenir plus tard, un autre indicateur différent. Euh, qui, euh, bon, euh, je me devance, mais euh, qui euh, ne veut pas dire grand-chose, en fait. On va voir comment ça fonctionne, cet indicateur-là. Euh, puis, on a aussi toutes sortes d'autres euh, indicateurs, outre le facteur d'impact, qui est celui qu'on connaît le plus souvent, euh, pour venir euh, classifier, dans le fond, les revues selon le nombre de citations. Donc, on aurait le agent factor, on va y revenir et le SGR, dans le fond, qui est fait, lui, par Scopus, donc pour entrer en compétition avec celui de Web of Science. Et euh, plus récemment, on a toutes sortes d'acteurs plus petits qui sont entrés en, en jeu. Ici, on a site.ai, mais on en aurait plusieurs autres, comme Dimensions, etc. Donc, plusieurs acteurs euh, pour les données bibliométriques. Euh, mais je dirais qu'encore aujourd'hui, les trois principaux joueurs, c'est vraiment Web of Science, euh, Google Scholar et Scopus. Donc, c'est ça, ça récapitule pas mal ce que je viens de mentionner, les trois principaux acteurs mis ici en évidence. Mais il y en a d'autres qui font la, leur apparition, qui ne sont pas encore utilisés peut-être assez, euh, mais ça pourrait s'amener à évoluer. Donc, euh, rien ne vous empêche de les explorer pour voir si ça fonctionne bien aussi, euh, si ça vous intéresse. Donc, avant de poursuivre, je vais juste euh, revérifier dans le clavardage. Je pense qu'il n'y a pas aucun message, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y en avait parmi vous qui aviez des questions, euh, interrogations, commentaires En même temps, je vais en profiter pour prendre une petite gorgée d'eau. <rire> donc, euh, aucun... Euh, je n'ai pas de questions. J'en conclus que tout est clair ou tout est nouveau. Euh, puis, il n'y a, a aucune question qui vous vient pour l'instant. Donc, c'est correct aussi. Donc, on va continuer. Euh, donc, c'est ça, j'ai mentionné les principaux acteurs, dont Web of Science, pour l'obtention de données bibliométriques. Euh, mais au fur et à mesure des années, il y a aussi plusieurs bases de données non bibliométriques. Donc, qui sont normalement plus utilisés pour la recherche d'informations traditionnelles, donc des bases de données documentaires, comme ici on en a quelques exemples, dont Psyc.info et autres, qui se sont mis à inclure dans leur base de données certaines fonctionnalités pour obtenir des données de citation. Euh, donc à l'origine, ce n'était pas des fonctionnalités qui étaient disponibles, mais éventuellement, elles ont jugé que ça serait intéressant de les ajouter. Euh, puis c'est ça de nos jours, dans le fond, c'est quand même assez simple à mettre en place euh, avec l'Internet et la technologie. C'est sûr que euh, dans le passé, lorsque tous euh, les nombres de stations euh, et les liens étaient faits plus à la main, c'était beaucoup plus complexe. Euh, donc aujourd'hui, c'est quand même facile à ajouter comme fonctionnalité. Puis il y a plusieurs bases de données qui en ont profité justement pour ajouter ça comme fonctions additionnelles pour leurs utilisateurs donc on pourrait aller voir juste un exemple donc on pourrait aller voir dans PsycInfo info à quoi ça peut ressembler donc je vais arrêter la présentation on va accéder à Psyche info à partir de Maestro mais bon vous auriez pu y accéder de d'autres façons on va y aller par titre P on va descendre okay, ici. Ça, je vais fermer ça. Donc, euh, on va voir comment ça peut se présenter, ces données de citation-là, dans une base de données qui, euh, principalement, ne sert pas de base de données bibliométriques comme Web of Science euh, ou Scopus ou Google Scholar. Donc, on va faire une recherche fictive assez rapide dans la base. Donc, on va dire euh, vidéo games. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas la recherche la plus complète. Évidemment, si vous voulez avoir des résultats plus satisfaisants, ça va être important de passer plus de temps que moi actuellement sur votre stratégie de recherche. Donc, je vais lancer, puis je vois que j'ai peut-être une question. Euh, donc, on me demande, parmi les Web of Science et Google Scholar, est-ce que selon vous, il y en a un qui est considéré plus crédible ou valide? Lequel est considéré comme le standard s'il y en a? Euh, moi, personnellement, je dirais que euh, Web of Science, euh, les données sont de meilleure qualité, euh, c'est plus facile de faire des analyses bibliométriques euh, fiables, outre euh, aussi l'aspect d'obtention du nombre de citations, il y a toutes sortes d'autres fonctionnalités qu'on peut faire là-dedans. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait non plus. Puis, il y a aussi à tenir en compte que la quantité d'articles qui est répertoriée dans Web of Science, évidemment, va être plus réduite que ce qu'on va avoir dans Google Scholar. Euh, mais justement, dans Google Scholar, ce qui arrive souvent, c'est que les valeurs de citation ont tendance à être gonflées par rapport à lorsqu'on utilise d'autres outils à cause, justement, qu'il y a une moins grande sélection à la base qui est faite dans les documents qui sont répertoriés dans Google Scholar. Euh, Ce n'est pas tous des articles de qualité, des documents de qualité, malheureusement, qui sont dans Google Scholar, comparativement à Web of Science, où, euh, au contraire, c'est beaucoup plus restreint, euh, les, les revues qui sont sélectionnées. Euh, mais pour toutes sortes d'aspects, dont aussi la qualité des données, euh, puis les fonctionnalités qui sont offertes, je dirais que dans ce cas-ci, Web of Science, souvent, euh, c'est un meilleur choix. Euh, puis, je dirais que c'est pas mal celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est sûr que Google Scholar, c'est souvent très utilisé, euh, mais ça serait à utiliser avec quelques réserves, justement, parce que euh, les données peuvent être de moins bonne qualité si on pense aussi à la désambiguïsation des noms d'auteurs, euh, je pense que Google Scholar, c'est le pire à ce niveau-là. Donc, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, des auteurs qui auraient le même nom. Euh, les citations peuvent être attribuées aux mauvais auteurs et tout ça. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond de manière satisfaisante à votre question. Donc, ça semble que oui, donc ça me fait plaisir. Alors, si on poursuit avec l'exemple dans Sac Info, donc on a fait une recherche très rapide, Vidéogames, euh, puis dans ces outils-là parfois, donc dans certaines bases de données disciplinaires, on va avoir la possibilité d'ordonner, euh, ordonner, trier nos résultats pour faire afficher en premier euh, les documents qui ont plus de citations. Donc, j'ai juste euh, fermer quelques trucs. Donc, ici, par défaut, c'est... Euh, Trier par année, euh, on peut changer ça pour Times Cited. Mm -mm -mm. Puis, ok, C'est ça que je me demandais parce que je ne voyais pas le nombre de stations, mais c'est tellement pas mis en évidence, tout est de la même couleur, je commençais à me demander où est-ce que c'était, donc fausse panique, <rire> c'est réglé. <rire> um, donc, c'est ça, dans certains outils comme celui-là, on peut classer en ordre de, du nombre de citations. Euh, puis, on voit justement le nombre de citations, par exemple, pour certaines publications. Euh, cependant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nombre de citations, euh, ça ne va pas être le nombre de citations par des publications qui sont partout, euh, dans le monde entier, de toutes les publications qui existent, ça va être juste le nombre de citations par d'autres documents qui sont dans la même base. Donc cet article-là a été publié 943 fois par d'autres publications qui sont dans Psyc.info. Donc c'est aussi la petite nuance qu'il faut comprendre. Et c'est aussi entre autres ce qui explique que les valeurs peuvent être très différentes d'un outil à l'autre. Donc, Petite parenthèse, ça peut être aussi une bonne façon lorsque vous faites une recherche sur un sujet pour repérer en premier dans le fond, peut-être vous aider à prioriser vos lectures. Parce que, bon, je vous ai dit tout à l'heure que le nombre de citations n'est pas nécessairement égal à la qualité des articles, mais ça indique quand même que pour une raison quelconque, euh, une publication semble être importante sur votre question. Euh, donc, ça se peut que ça soit une étude pionnière dans votre domaine, ça se peut que ça soit quelque chose de controversé, peu importe, mais ça peut quand même vous aider justement à euh, cibler peut-être vos lectures. Et on pourrait cliquer justement pour voir plus précisément quelles sont les citations en question pour voir les références. Et pour ces références-là, on pourrait aller plus loin et avoir, aller voir leurs leur, leur références et ainsi de suite. Puis justement, bon, on remarque que justement, le premier article a été publié dans la revue Nature, donc ça amène aussi euh, à ce que j'ai dit tout à l'heure, que des fois, bon, la réputation des revues peut euh, vraiment augmenter de beaucoup le nombre de citations euh, qui est fait juste à cause de l'effet de réputation. Alors, on va revenir ici... Donc, quelques autres limites de la bibliométrie, à part celles qu'on a déjà mentionnées. Donc, bon, c'est strictement quantitatif, c'est pas qualitatif, donc pas nécessairement égal à la qualité de la recherche, puis c'est très limité comme façon de quantifier. Euh, aussi, bon, on l'a un petit peu abordé, la couverture va être variable selon les acteurs, donc selon les outils, les bases de données qu'on va utiliser. Donc il n'y a pas vraiment une valeur standard pour un indicateur en particulier, euh, il y a plusieurs endroits où on peut regarder. Euh, il peut y avoir des erreurs dans les données qui sont collectées, donc j'ai parlé un petit peu tout à l'heure que euh, des citations pourraient être attribuées aux mauvais auteurs parce qu'il y a deux auteurs ou plus qui ont le même nom, par exemple, euh, mais il pourrait y avoir toutes sortes d'autres erreurs. Euh, on n'est pas aussi à l'abri de fraudes ou de pratiques malhonnêtes, donc euh, on pourrait euh, mentionner, par exemple, euh, les chercheurs qui se citent entre eux pour booster leur nombre de citations, il y a aussi le phénomène des auto-citations, euh, puis il y a toutes sortes d'autres problèmes. Euh, il y a aussi des revues, donc ce n'est pas nécessairement une fraude, mais il y a certaines revues justement qui vont publier beaucoup de euh, matériel autre que les articles de recherche traditionnels, donc des, des éditoriaux, etc. Euh, qui vont quand même être beaucoup cités, qui va avoir effet pour effet, dans le fond, de booster le nombre de citations pour ces revues-là. Euh, donc, ça aussi, ça peut être un petit peu problématique. Puis, c'est ça, il y a certaines revues qui vont essayer de booster leur score de toutes sortes de façons. Euh, donc, Web of Science vont avoir certains outils pour surveiller ça. Euh, ils peuvent... À la limite, bannir des revues qui ont ce genre de pratique là donc un certain contrôle à ce niveau-là. Euh, donc, on va arrêter là pour les fraudes. Euh, il y a aussi, bon, l'importance euh, de la discipline. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer de comparer des disciplines différentes, euh, chose qui n'est pas recommandée pour les indicateurs bibliométriques parce qu'il y a beaucoup de variables d'une discipline à l'autre, euh, que ce soit de la façon de fonctionner. Euh, par exemple, il y a euh, des disciplines où, c'est bien beau la publication d'articles, mais ce n'est pas seulement ça qu'il y a. Il y a aussi beaucoup de publications de livres, par exemple. Euh, Puis les indicateurs bibliométriques traditionnels ne prennent en compte que les données pour les articles. Donc euh, déjà là, il y a certaines disciplines qui seraient désavantagées. Euh, puis pour toutes sortes d'autres raisons, les pratiques euh, des différentes disciplines, donc je pense que ça va être mentionné plutôt à la diapositive suivante, donc je vais arrêter d'en parler pour le moment. Euh, mais il y a aussi toutes sortes d'indicateurs normalisés qui existent, donc c'est assez compliqué euh, leur façon de calculer ça, mais c'est pour essayer justement de diminuer le plus possible certaines différences entre les disciplines par exemple pour faciliter les comparaisons, donc je n'entrerai pas dans le détail là-dedans, mais c'est ça, sachez qu'il existe des indicateurs avec des calculs plus complexes qui essaient de normaliser ça pour, euh, fa -fa pour faciliter <rire> les comparaisons. Mais bon, ce n'est pas parfait non plus. Donc aussi, par rapport aux différences disciplinaires, donc j'ai mentionné justement les autres types de publications que les articles, euh, mais il y a toutes sortes de dynamique autres aussi, donc il y a des disciplines qui vont publier plus fréquemment que d'autres, donc par exemple les neurosciences, sciences de la vie vont publier beaucoup plus, c'est un, un, un domaine qui va très rapidement, comparativement en bas par exemple, où on voit par exemple les mathématiques, les arts et humanités qui vont publier peut-être à fréquence moins élevée, il y a aussi à prendre en compte, euh, les pratiques de citation dans les disciplines. Donc, il y a des, des disciplines qui vont faire des euh, bibliographies beaucoup plus longues. Donc, c'est sûr que si les bibliographies sont plus longues, euh, logiquement, on a plus de chances d'avoir des citations que lorsque les bibliographies sont plus courtes. Et aussi par rapport au nombre de co-auteurs, donc euh, dans certains domaines, on va, avoir des, euh, on va avoir souvent plusieurs auteurs différents. Tandis que dans d'autres, par exemple en histoire, ça va être très fréquent que les articles soient publiés par une seule personne. Donc, c'est sûr que s'il y a plus d'auteurs, on a plus de chances d'être cité par logique encore une fois. Donc, il y a toutes sortes de variables comme ça par rapport aux différentes disciplines. Euh, et il y a aussi le fait que dans certains sujets, dans certaines disciplines, par exemple, si on publie... Euh, par rapport si notre sujet est plus local, plus niché, donc c'est sûr qu'on a moins de chances d'être cité par plusieurs personnes, comparativement à si on a un sujet plus actuel ou qui rejoint plus euh, de chercheurs à travers le monde. Donc il y a toute la limite aussi de la langue, justement, si on publie en français, on va être évidemment moins cité malheureusement, vu que c'est l'anglais qui est majoritaire. Et c'est encore plus vrai justement parce que dans les outils comme Web of Science, euh, c'est l'anglais qui est très, très, très prédominant. Euh, donc, tout ce qui est littérature d'autres langues ou plus nationales, c'est très euh, faiblement couvert dans ces outils-là. Donc, ils sont quand même vraiment désavantagés à ce niveau-là. Donc, ils ont quand même un, vraiment un grand biais euh, vers la littérature anglaise, euh, américaine, euh, etc. Bon, il y a aussi tout <rire> par rapport au type de documents. Donc, les documents plus généraux, donc les reviews, les guidelines, qui vont mettre ensemble euh, les résultats de plusieurs études pour tenter d'agglomérer tout ça. Bon, vont être souvent plus cités parce que ça va rejoindre plus de gens, puis ça va avoir plus de poids comme information. Euh, les articles longs vont citer davantage, donc les disciplines, par exemple, qui vont écrire des articles plus longs peuvent peut-être être avantagées à ce niveau-là. Donc, ça aussi, on l'a mentionné, les erreurs de citation, d'attribution, ça peut arriver, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Euh, et bon, il y a aussi, ce que j'ai pas mis sur la diapositive, mais le biais de citation, Donc je trouvais quand même que c'est intéressant comme ajout, c'est que de tendance, à, en général, les résultats positifs ont tendance à être plus cités. Donc, c'est aussi un autre biais. Donc, euh, les, euh, les résultats positifs qui sont publiés, par exemple, si un traitement est efficace pour telle maladie, vont avoir plus de chances d'être cités que lorsque, bon, les résultats sont négatifs. Euh, c'est peut-être moins intéressant à ce niveau-là d'être cité. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle le biais de citation. Et il y a également un certain biais, malheureusement encore aujourd'hui, en défaveur des femmes, parce que bon, même si ça a évolué encore aujourd'hui, euh, c'est souvent aux femmes euh, que retombent les responsabilités familiales, euh, donc souvent vont avoir euh, moins de citations, vont faire moins de collaborations à l'international, euh, etc., donc c'est aussi quand même un phénomène qui a été assez documenté, donc c'est une autre source de biais pour la bibliométrie. Donc je vais regarder si j'ai des questions. Donc ça semble que non, donc n'hésitez pas si vous en avez. alors je vais juste vérifier où on en est rendu donc euh, oui on serait rendu à parler plus en détail de Web of Science puis faire un petit exemple justement dans l'outil donc un peu comme on a vu avec PsycInfo, on peut voir dans le fond le nombre de citations attribuées à chaque publication dans la base euh, mais on va voir aussi qu'avec Web of Science il y a quand même quelques autres fonctionnalités supplémentaires vu que c'est vraiment un outil euh, qui est vraiment plus axé justement sur l'obtention de données bibliométriques. Euh, donc, on va pouvoir faire des recherches par exemple par sujet, comme on a vu, mais aussi euh, pour voir pour un auteur, une institution, on va pouvoir faire quelques analyses, extraire quelques données, avoir des espèces de palmarès de chercheurs ou de disciplines avec la fonction Analyze Results. Donc, on va y aller. C'est sûr que je vais vous montrer ça de manière très sommaire, juste pour vous donner une idée de ce qui est possible. L'idée, ce n'est pas de vous montrer comment faire des analyses bibliométriques poussées, parce que bon, ça pourrait être rapidement complexe. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers, euh, faire des recherches bibliométriques, euh, obtenir certains indicateurs, euh, en cas de doute, vous pouvez toujours demander conseil à vos bibliothécaires euh, disciplinaires également. Donc, on va encore choisir, donc, très original, la même re recherche que tout à l'heure. C'est sûr qu'idéalement, encore une fois, si on voulait faire des, <rire> des analyses bibliométriques, euh, ça serait important, donc, à ne pas négliger de faire une bonne recherche dès le départ pour s'assurer, justement, que les résultats qu'on va extraire puis les conclusions qu'on va tirer sont bonnes le plus possible. Donc, encore une fois, on peut... Euh, trier pour avoir les euh, articles les plus cités en premier. Donc euh, par exemple ici on aurait celui-ci en première place euh, cité plus de 1000 fois et encore une fois on pourrait cliquer sur le nombre de citations pour voir plus en détail quelles sont exactement les publications qui ont cité l'article en question. Donc, encore une fois, cette fois-ci, c'est limité aux citations qui sont faites par les documents qui sont indexés dans Web of Science. Et puis, encore une fois, ça peut être une bonne façon euh, de repérer rapidement peut-être des textes importants sur votre question. Euh, mais maintenant, euh, allons voir un petit peu certaines autres fonctionnalités qui sont disponibles. Euh, donc, on parlait de la fameuse fonctionnalité Analyze Results qui est juste ici. Donc, on va cliquer. Euh, puis, dans le fond, ça prend nos 9000 résultats, puis ça fait des espèces d'analyses préfaites, Donc, c'est sûr que c'est pas parfait, mais ça peut quand même être pratique pour nous donner une idée. Euh, par exemple, on peut examiner... Euh, certaines analyses euh, selon différents critères, donc ici, euh, c'est selon, disons, le, les grands groupes de disciplines comme, comme ils sont déterminés dans euh, Web of Science, donc on voit qu'il y a plusieurs euh, publications sur les jeux vidéo qui sont faits dans le domaine plus de l'éducation ou encore euh, de l'informatique ou des communications, donc ça peut être intéressant justement. Donc, je vois qu'il y a un commentaire dans le chat. Ah oui, euh, pas de problème. Donc, si vous avez acquitté, euh, sentez-vous à l'aise. Donc, ça m'a quand même fait plaisir <rire> d'être avec vous, même si ce n'est pas au complet. On pourrait aussi analyser, euh, par exemple, par année de publication. Donc, on voit un petit peu la progression d'année en année, euh, type de document. Euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, donc, par « organizations » ou « institutions », donc, ça permet de voir une espèce de palmarès des universités ou des autres institutions, instituts de recherche ou autres euh, qui publient le plus sur euh, ce sujet-là. Donc, il faut faire attention par contre là, parce que, donc là, on voit euh, en première place University of California System, donc système parce que c'est un réseau de plusieurs universités. Donc, c'est sûr que bon ils ont plus de chances d'avoir plus de publications vu que c'est plus grand, il y a plusieurs euh, universités qui sont regroupées là-dedans, même chose aussi pour celle-ci, mais quand même, ça nous donne quand même un indice des universités qui publient beaucoup sur ce sujet. De manière similaire, on pourrait regarder pour les auteurs. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait encore une fois parce que bon, qu'il peut avoir parfois des, des publications, surtout quand c'est des noms communs. Donc, ici, ça ne semble pas trop pire. Mais si on avait, par exemple, Smith M., on pourrait se douter que ce n'est peut-être pas tout le même Smith M. qui en est l'auteur. Donc, c'est sûr que dans Web of Science, il y a quand même un certain travail pour essayer de départager les différents auteurs. Mais ce n'est pas parfait à 100%. Donc, c'est quand même à garder en tête si on veut faire vraiment des analyses précises. Et bon, on aurait aussi les pays... Donc, ça peut être quand même intéressant, puis dans le fond, ces données-là, on peut soit exporter vraiment la figure ou exporter les données brutes, je pense, sous format CSV. Donc, si on va plus bas ici, donc, euh, on pourrait extraire tout ça sous un format de fichier qu'on peut travailler aussi notre côté. Donc, c'est un exemple. On aurait pu faire une recherche d'auteur, une recherche d'institution, puis obtenir des données intéressantes. Donc, c'est quand même un outil intéressant à utiliser si jamais vous avez ce genre de besoin-là, de faire des analyses bibliométriques ou des recherches bibliométriques. Donc, c'est sûr que peut-être pas nécessairement que vous avez à faire ça, mais je vous le mentionnais parce que bon, ce sont des possibilités qui sont offertes dans ce genre d'outils. Donc, ce qui nous emmène ensuite à parler du facteur d'impact que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Euh, donc, une mesure assez connue qui va vraiment euh, quantifier ou classifier les revues, donc selon leur nombre de citations par rapport à leur nombre de publications. Donc, c'est une espèce de ratio qui est le plus souvent euh, obtenu sur une période de deux ans. Donc, euh, qui, ça, ça peut être problématique parfois, justement, parce que, bon, dans certains euh, domaines, euh, les citations vont être faites assez rapidement, dans un intervalle de deux ans, c'est suffisant, mais dans d'autres disciplines, pour d'autres questions, euh, par exemple, encore une fois, en histoire, ça peut être beaucoup plus long. Donc, le pic de citations peut être atteint beaucoup plus tard. Euh, donc, parfois, on va voir d'autres versions du facteur d'impact sur quatre ans ou sur cinq ans, par exemple. Donc, pour obtenir le facteur d'impact, donc, facteur d'impact, en fait, qui est dans le Journal Citation Report, qui est, dans le fond, euh, euh, qui appartient aussi à Web of Science. Donc, on peut y accéder via Maestro mais aussi directement euh, via la page de Web of Science. Donc ici, on voit dans le menu en noir, Journal, Citation, Reports. On va cliquer. Et on aurait la possibilité de chercher directement par euh, la revue en question. Donc là, je n'ai pas vraiment d'idée de <rire> revue à chercher, donc on va simplement euh, naviguer par catégorie. Donc, ça peut être intéressant aussi pour voir, par exemple, pour un domaine donné, quelles sont les revues avec le facteur d'impact le plus grand. Euh, puis, un peu comme je l'ai déjà mentionné, pour toutes les mesures bibliométriques par rapport aux citations, c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes. Euh, il ne faut pas non plus se fier qu'à ça pour juger de la qualité d'une revue. Mm -mm -mm aussi, c'est ça, c'est que dépendamment des différentes disciplines, par exemple, euh, les valeurs vont être très différentes. Euh, par exemple, un facteur d'impact de trois dans une discipline ou dans une autre, euh, la revue ne va pas être du tout au même endroit dans le classement. Donc, euh, ça aussi, ce n'est pas vraiment comparable dans des disciplines qui sont très différentes. Euh, donc, si on prend euh, une discipline quelconque c'est de prendre quelque chose qui fait plus sciences sociales, sens humaines donc par exemple si sciences politiques on pourrait cliquer ici pour voir l'espèce de palmarès puis bon on verrait que ça semble être le journal political communication avec un facteur de presque 6 qui semble avoir le facteur d'impact le plus élevé en sciences politiques donc, euh, ça peut quand même vous donner un indice sur la renommée d'une revue, euh, mais c'est sûr que si, par exemple, vous cherchez dans, dans quelle revue vous voulez publier un article ou toutes sortes d'autres questions de ce genre-là, c'est un des indices qui peut peut-être vous aider dans vos choix, mais évidemment, ce n'est pas, euh, pas la solution à, à tous les problèmes d'avoir euh, le facteur d'impact pour prendre une décision, pour évaluer de la qualité d'une revue. Et bon, ça peut être trafiqué un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure en plus. Donc, certaines revues vont avoir des pratiques un peu plus douteuses pour justement augmenter cette valeur-là. On a aussi un autre outil qui s'appelle « Insights », qui fait aussi partie des sous-outils disponibles avec « Web of Science ». Euh, donc, j'en parlerai pas dans le détail parce que, bon, c'est un outil, dans le fond, qui va vraiment euh, offrir des fonctionnalités encore plus poussées euh, pour la comparaison, la collaboration, la spécialisation, l'expertise, donc des données bibliométriques plus difficiles peut-être à obtenir avec les autres outils, euh, plus d'indicateurs normalisés, par exemple, euh, selon leur branding, dans le fond, insights, euh, supposément que c'est plus pour vraiment. Euh, ceux qui vont octroyer des fonds de financement, les administrateurs d'universités, les bibliothécaires qui font des analyses de ce genre-là. Donc, je vous le mentionne que ça existe. Euh, vous pouvez l'explorer si vous voulez, mais c'est vraiment plus pour des domaines plus spécifiques, pour des besoins plus spécifiques, plus poussés pour des analyses. Et aussi, on a la possibilité de, de faire, dans le fond, euh, de demander des espèces de rapports préformatés qui contiennent beaucoup d'informations. Donc, juste à titre d'exemple, j'en ai un ici que j'ai extrait pour l'Université de Montréal. Donc, on voit que ça peut être quand même très détaillé. Puis, dans le fond, j'ai juste choisi l'institution, puis ça m'a fourni ça vraiment. Euh, de manière déjà toute faite, donc ça peut être utile aussi pour avoir rapidement certaines analyses, donc euh, oups, je pense que mon chamellon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, euh, puis ça peut vraiment aller dans le détail, là, euh, même sur d'autres aspects, donc euh, l'enseignement, euh, les employés, etc., donc ça va vraiment dans le détail, donc ça se peut très bien que ça soit beaucoup plus que ce que vous avez réellement besoin, mais bon, je vous le fais connaître quand même. Sinon, bon, c'est bien beau le facteur d'impact, c'est celui qui est le plus connu, mais il existe quand même d'autres indicateurs pour les classifications de revues. Euh, un peu dans le même genre, il y a le agent factor. Euh, la différence, par contre, c'est que celui-ci, euh, toutes les citations n'auront pas le même poids. Euh, donc, les citations qui vont venir d'une revue qui est très citée vont compter davantage dans le calcul. C'est un autre indicateur qui existe. Euh, puis aussi, pour faire euh, compétition, euh, à Web of Science, il y a aussi celui qui est offert par Scopus. Euh, puis bon, même si on n'est plus euh, abonné à l'UDM à Scopus, vous avez quand même accès euh, à saint mago dans le fond, qui est un peu l'équivalent du euh, GCR de Web of Science. Donc, vous pouvez le consulter malgré le fait qu'on qu n'est pas abonné à Scopus. Donc, les classifications de revue de Scopus sont disponibles en libre accès à tous. Donc, c'est une bonne chose aussi à savoir. Puis, dans le fond, le SGR indicateur, indicateur, je ne sais pas si je dois le dire en français ou en anglais, euh, ça ressemble un peu au agent factor qu'on vient de mentionner, dans le sens où les stations ne vont pas avoir tous le même poids. Et dans cet outil-là, il y a aussi le site per doc sur deux ans, dans le fond, qui est carrément le facteur d'impact de Web of Science, mais ils n'utilisent pas ce nom-là, euh, probablement parce que bon, Web of Science, Clarivate, euh, ont probablement un trademark euh, sur le nom de branding de facteur d'impact. Et bon, le fameux index H <rire> qui, comme j'ai dit tantôt, ne veut pas dire grand-chose. Donc malheureusement, c'est quand même utilisé pas mal par les chercheurs. Euh, ça devrait l'être pas mal moins, euh, parce que lorsqu'on examine dans le fond comment c'est calculé, là je me rends compte que c'est pas à 100 en plein écran. Attendez, je vais repartir. Pourquoi le... que ma barre reste. Ça ne m'a jamais fait ça. De mon côté, de notre côté on ne voit pas vraiment de problème. Ça peut te rassurer. Ok, c'est ça parce que moi, je vois toute ma barre des tâches. D'habitude, on ne la voit pas. C'est bizarre. Alors, on la voit, mais c'est pas grave. <rire> ok, merci David. Euh, donc l'index H, euh, parce que bon, on amalgame deux types d'informations différents pour essayer d'en faire un espèce d'indicateur universel qui réglerait tous les problèmes. Euh, mais dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on va mélanger, dans le fond, le nombre de publications et les nombres de citations ensemble pour les publications d'un même chercheur. Euh, sauf ce que ça veut dire carrément, c'est par exemple un chercheur qui a un index H de 4 va avoir 4 publications qui ont euh, 4 citations ou plus. Donc, ça ne veut pas dire grand chose. Euh, puis, bon, ça a aussi toutes sortes d'autres inconvénients. Euh, par exemple, souvent, les chercheurs qui commencent vont être, euh, vont être, euh, bon, je perds mes mots, euh, désavantagés, justement, parce que la valeur maximale de l'index H, c'est le nombre total de publications. Donc, à ce niveau-là, souvent, les chercheurs plus avancés dans leur carrière vont avoir un avantage. Euh, donc, ce n'est vraiment pas le meilleur euh, indicateur à utiliser. Euh, et puis, même l'inventeur de, ce, de cet indicateur-là, comme on l'indique ici, euh, regrette un peu son invention. Euh, donc, ça peut quand même nous indiquer que quelque chose cloche si même lui se questionne sur l'utilisation qui en est faite. Donc, il y a aussi Publish or Perish comme outil qui existe, donc à titre informatif. D'autres acteurs émergents qu'on a déjà peut-être mentionnés tout à l'heure, mais avec les liens. Si jamais vous, allez, vous voulez euh, les explorer. Et euh, je terminerai avec une petite parenthèse sur les fameux altmetrics. Donc, euh, qui dans le fond euh, ont commencé à prendre de l'ampleur, justement avec toutes les limitations, les problèmes que les indicateurs bibliométriques peuvent amener. Euh, donc, euh, on a commencé à essayer de trouver des façons alternatives de quantifier la recherche, quantifier les publications. Donc, ça va prendre en sorte, euh, ça va prendre en compte toutes sortes d'autres façons autres que les indicateurs traditionnels de nombre de publications ou de citations. Donc, ça pourrait être, par exemple, des données d'utilisation, de téléchargement d'articles, de consultation, euh, des données, par exemple, de combien de fois euh, un, une, un tel article a été ajouté dans ses signets d'une d'un logiciel bibliographique, euh, ça peut être tout ce qui a rapport aussi aux médias sociaux, aux blogs, à l'utilisation qui est faite sur Wikipédia, dans des sources de nouvelles, donc est-ce que les médias traditionnels en parlent, donc c'est toutes sortes d'exemples euh, d'alt metrics qui peuvent exister. Euh, cependant, donc, ça a certaines limites parce qu'on pourrait se demander, est-ce que euh, les euh, articles qui sont le plus relayés dans les médias, dans les médias sociaux, est-ce que c'est vraiment nécessairement ceux qui ont plus d'impact? Euh, donc, dans certains cas, ça se peut oui Par exemple, on aurait ici, euh, parce qu'en fait, ici, c'est le top 100. Donc, euh, des articles qui ont eu les plus grands altmetrics en 2020. Puis, en premier, bon, on avait un article sur la COVID qui semble être un article tout à fait légitime et important. Euh, on a aussi là-dedans, dans ce palmarès-là, des articles qui ont été rétractés. Donc, est-ce que c'est pour ça que ça a été beaucoup partagé dans les médias, dans les réseaux sociaux, peut-être? Euh, et aussi, bon, euh, toutes le, les publications qui peuvent être insolites. Donc, vous voyez peut-être ici, euh, que c'est en turquoise, en fait, la plus grande partie du rond, ce qui indique que la très grande partie des art metrics vient de Twitter, en fait. Donc, c'est plutôt une publication qui est partagée sur les réseaux sociaux, probablement parce que c'est insolite, puis c'est un caractère viral. Donc, on pourrait se demander, c'est quoi exactement qu'on mesure avec les art metrics? Donc, tout ça, c'est encore euh, en réflexion. On n'est pas trop certain que ça marche vraiment mieux que ce qu'on obtient avec les indicateurs bibliométriques donc c'est intéressant quand même mais c'est à prendre aussi avec des réserves donc je ne sais pas il est 51 donc je pourrais peut-être vous montrer très rapidement un plugin qui existe qu'on peut installer dans le fond dans notre navigateur pour obtenir les données d Matrix d'un article. Euh, donc, je vais, je vais me le noter dans le fond. Je pourrais euh, vous mettre le lien dans le courriel que je vous enverrai pour ceux que ça intéresse euh, de l'installer. Parce que bon, moi, je l'ai déjà installé. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, je me suis sauvegardé euh, un article quelconque. Et euh, lorsque vous êtes sur la page d'un article, vous pouvez cliquer sur le petit onglet que vous allez avoir installé Altmetric It. Là, j'ai tassé ma vidéo, et on obtient le fameux beigne le fameux des Altmetrics, donc qui nous indique par exemple que ça a été tweeté 286 fois, partagé sur Reddit deux fois, euh, relayé par les médias 15 fois dans les nouvelles. Et donc, ça peut être intéressant d'obtenir ça. Donc, c'est un outil assez simple à utiliser. Sinon, en guise de complément, on a le livre ici Mesurer la science de Vincent Larivière, donc prof ici à l'Université de Montréal. Euh, puis ce livre-là, en fait, est disponible en libre accès gratuitement. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment un très bon complément d'information si jamais euh, toute cette question-là vous intéresse de bibliométrie et aussi de comprendre euh, quelles sont les limites plus en profondeur, comment fonctionnent les indicateurs et tout ça. Euh, donc, une suggestion de lecture très intéressante. D'autres ressources pour aller plus loin disponibles sur notre site web. Et c'est ce qui ferait le tour de ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, commentaires. Je vais regarder le clavardage. Donc, sentez-vous à l'aise <rire> si vous avez quelque chose à dire, des questions Donc, Encore une fois, aujourd'hui, on a vu dans le fond un topo de ce que c'est, les principaux indicateurs et tout ça. Euh, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, des besoins plus précis, à contacter vos bibliothécaires dans vos disciplines respectives aussi.